Bonjour, je suis Jocelyne Borel-Cuner. Je suis médecin hospitalier spécialisé dans la douleur, en même temps professeur de yoga et yoga thérapeute. Et sur l'inspiration, on porte la jambe gauche vers l'arrière, bien tendue. Bonjour, je suis Roland Granotier, professeur de yoga. J'ai rejoint le programme Yoga and Smile pour apporter mon expertise dans le domaine de l'entreprise. Dans cette pratique de yoga sur tapis. Nous allons pratiquer ensemble pour découvrir des postures qui vont vous aider à libérer cette zone et à prévenir les douleurs dans le bas du dos. Une petite brique sous les chevilles, on peut venir s'asseoir en essayant de pousser un petit peu le, le muscle des mollets, la chair des mollets sur les côtés. On peut aussi donc méditer allongé si vous êtes inconfortable assis. Pour connaître les bases, les rudiments, et pour mieux lâcher. Vous gardez l'air, les pieds sont parallèles, vous allez de l'autre côté à droite, vous fléchissez un peu le genou droit. Si la position est trop intense pour vous, pour votre intention du jour, vous pouvez déposer le genou au sol. Et pour terminer ce moment de douceur, on peut joindre les deux mains devant notre cœur, paume contre paume. Et puis vous vous redresserez sur une inspiration. Voilà, Je vous remercie.